Je dis je disant obligé de faire monsieur et et eh, eh, fouille machine qui e, ma a passé parce que nous au fond machine au fond cause by maillanien ne a rien doit passer la machine pour porter barco bannet c'est ça fait nous de fouiller les machine mais ce n'est pas habitude de nous parce qu'on est nous doué passager de protection parce que mon grand sud et eh, mon noé eh, famille nos amis nous, même temps, forte, adulte, nous même, à vous et moi, là, nous c'est nous même et nous, nous, de nous struggle, mais nous deux faire parce que si bas là le back up Maya nul pas bon ni mouna baï ou quoi bon. Ma ban qui conseil Je nous parler. problème nous qui la cause. De Paris c'est pas pas j'imputer ni bon ni pas bon. Oui les gars toute amener à mine légal, monte à mine légal en juin, début octobre 2019 les militants sont en vendredi 15 mars 200 en vendredi 15 mars 200 ils ont été complètement volé ils volent mais les militants matissan de 2019 après 1er juin 2021 tout le monde a vu que les militants pas bien voler pas bien kidnappent, pas bien voler les camions mais qu'on y a là maintenant plusieurs groupes qui soumettent les bas jeunes jeunes monde qui supporte je ne C'est bon, Dieu a tracé la route pour moi, c'est bon, Dieu a pété porte pour moi, c'est bon, Dieu a fait chemin pour moi, pour me battre. Mais quand on a eu un problème, si problème, si on a si on a monde, de de vivre, ça va garder. Et ça fait que nous sommes tous victimes l'un de l'autre. Mais si on a eu nous sommes tous ça Nous sommes solidaires. Ça vient là, il faut que tout ne soit à l'abri. On les qui voulaient pas espace pour là. Mais est-ce que nous là, puis tout, pour au, kounia, la, tout, moun, tout moun, le monde, tout le monde, jusqu'à ce qu'il responsabilité. Nous comme nous défendre. Parce que nous, déjà, nous ne sommes l'État. Si l'État nous ne sommes l'État à notre population nous mettons tête ensemble pour nous faire ça pour nous faire on toujours besoin démentir question ça je dis à ma démentir une fois pour tous pour pour nous pas jamais dire encore pour qu'on ken nèg pas qu'il pas ken nèg qui gagne zame l'affaire la fait à faire le bout du monde qui metti la main à question ça afin, il a qui pour qui fait ça. y a qui pour dire qui les gens qui mettent les gens Ok, je dis à Christ-là, je ne sais pas, je l'a sais pas, abdi, Balil? pas, Balil. Zamim, pas, pas, pas, pas, qui n'a pas conscience Qui sans sentiment Il n'est pas peur dire Qui pas peur de de pas de rien. Il n'est pas de Il pas de Il pas parce e, que enfin, vous pouvez les visiter en commun. A Manhattan du joueur. Touche de la 전� volume. Vous vous le pas mae, vous vous vous les vous Dans temps, que des vous ne suis pas tirer des voler tomber dans tout toilette qui a servi déjà depuis me couquer tout me camper me fait des dès des camper en dent toilette la base pour me sortir de la base. c'est mis au où mettez me dehors et n'ai en 30 ne à chercher moi vraiment entrer me pour qui en venu, pour que quelqu'un ne soit pas pour que quelqu'un pour quelqu'un quelqu'un a pour quelqu'un ne pour pour pour le téléphone n'est pas prêt à le fond clic. Il dit c'est gang, il dit c'est vol, il dit c'est assassin. Mais tout le monde prend. Non, papa, ici. On ne s'y pas la logique ça. On est campé des téléphones un téléphone, il c'est un ou c'est un bac à tout le monde quoi Non. Il dit que c'est trop de monde. Trois monde. Il dit que c'est un réseau social, un téléphone radio. On dit non c'est un peu de choses. Après, pour nous question, presque tout le monde grand sud, passé dans la caille dans la caille de Tiboua, Nous tout répondons nous question nous poser une question qui est souillée. Pendant moment où là on passer, nous passer. Nous passer, nous Nous nous Nous nous Nous Mais tout le monde est autant de capes passées, Saint-Jude, si, si, Fantamara, Monte-Ticajou, ça a dans la Caïm. L'autre passe, si, zone qui nous a passés en l'est, ça a un bloc, mon passé. Si. La calme. Mme Joupaul, il faut que grand studio même de comment on s'est au mouvement. Parce que si, nous avons le talent les talents pays, nous avons touché, nous avons blanchi comme, nous avons fait un. Nous-mêmes, nous sommes au sud. On nous dit nous souffert, pour une semaine, pour 15 jours, ou deux semaines. Nous avons souffert après ça, nous avons une délivrance. Parce que, bonjour, l'obassément, un risque qui à 18%. L'obassément, c'est un risque là-dedans, il pile. Mais quand nous nous même Grand Sud, là, pile victime. On nous fait un bel mouvement. En fait le mouvement campé, est bloqué, tout le temps même pour une semaines. nous dit souffert pour une décennie. Laissez l'État pour responsabilité. Parce que, si on met le nous on les l'État dans le pays quand même. Parce qu'il est touché, il est tout à fait. Mais c'est nous-mêmes qui avons souffert, nous-mêmes qui avons mouru, nous-mêmes qui avons pris tout ça. On dit les l'État, pour lever campé comme ça. Pour que nous puissions passer libérés, libérés. Nous ne pouvons pas arrêter de nous croisé. Nous ne pouvons pas arrêter de croisé. croiser. Dites bonjour là, bonjour. Pas le bonjour là, dis bla, bonjour. On dit diable là, bonjour.